Go. Ben, salut à toutes et à tous, euh, j'espère que vous vous portez bien. Moi oh, ça va bien bon, Je reviens de deux semaines de Hellfest, donc je suis un peu, euh, je suis un peu oblique là, mais euh, ça va bien se passer. Euh, bon, je ne suis pas là pour vous parler de mes vacances, hein. je suis là pour vous parler de, de DailyClean, qui est un projet open source qui a été développé en partie en Quarkus. Et en deux mots, pour euh, vous le présenter, euh, ça va vous permettre d'allumer et d'éteindre vos environnements Kubernetes euh, de manière quotidienne à heure programmée. Donc pour vous en parler, je vais d'abord vous donner un petit peu de contexte. Vous parlez de, ah oui, alors, il y aura beaucoup de chats, parce que je suis resté bloqué dans les années 2010. Donc il y aura des chats partout. Euh, donc je vais déjà commencer par me présenter pour vous donner un peu de contexte. Donc, euh, moi, c'est Guillaume. Euh, alors, je fais quelques années, je bosse dans l'informatique depuis un petit moment. Je fais beaucoup de Java. pas mal rouler ma bosse en Java. Et là, en ce moment, je travaille chez AXA France en tant que Machine Learning Engineer. Donc derrière le, le, nom, le nom qui claque, il euh, bah y a un vrai boulot. Euh, alors, On est encore en train de le définir. Euh, mais euh, mon job, mon taf, ça va être d'accompagner euh, les data scientists dans euh, la mise en place, la mise en production, la mise à l'échelle de leurs solutions d'intelligence artificielle et plus particulièrement de machine learning. Bon, bien, C'est dans le nom. Euh, quand je parle de solution de machine learning, euh, c'est très spécifique, c'est du temps réel. On va parler de temps réel, donc euh, en gros, hein, c'est des API. On va travailler particulièrement sur ce qu'on appelle du document processing, donc ça va être du traitement sur des documents. En gros, vous, vous avez un document d'entrée, ça peut être un PDF, un email, une image, vous le donnez à l'API, puis euh, l'API va faire des trucs. Ça peut être détecter une rature, détecter une signature, détecter l'orientation d'un document, ça peut, être, ça peut aller jusqu'à euh, faire de la reconnaissance de caractère. OCR, comme on dit. Donc, euh, c'est encore assez jeune chez nous. On est en train de développer un peu tout ça. Euh, on a deux use cases, enfin, on a plusieurs use cases, mais quand on a commencé, on avait deux use cases principaux euh, que, dont je vais pas mal parler pendant cette présentation, qui est euh, une API qui permet de faire de la reconnaissance de caractère justement sur des permis de conduire, des permis de conduire français, hein, anciens, nouveaux, euh, et également sur euh, ce qu'on appelle un relevé d'information, Alors, ça, c'est un document euh, typique euh, assurantiel. Euh, C'est euh, ce que si, euh, admettons, demain vous souhaitez changer d'assurance euh, auto pour aller chez AXA, ce qui est une très bonne idée, il euh, y a de fortes chances que euh, l'agent ou l'agente qui vous fait face vous demandera un relevé d'information. C'est un peu votre fiche, euh, votre fiche d'assuré, pardon. Donc, euh, on va retrouver votre bonus-malus actuel, euh, malheureusement les sinistres que vous auriez pu avoir sur, sur, le, sur le véhicule qui, qui est assuré. Donc euh, <coughs> C'est euh, les deux premiers sujets qu'on a mis euh, qu'on a mis euh, qu'on a mis en, en place sur sur la table et ça peut être assez complexe. Moi, je vous ai mis un exemple alors euh, c'est euh, pour un autre document vous le connaissez bien celui-là c'est euh, carte nationale d'identité. Pourquoi complexe Parce que euh, avant de faire de la reconnaissance de caractères il peut se passer plein de trucs avant en fait. Euh, L'IA ne va pas juste prendre l'image et euh, vous extraire les les, les caractères alors il y en a qui peuvent le faire hein, mais euh, Là, on est plutôt sur, sur, sur, sur une cinématique où y a, il va se passer beaucoup de choses. Et euh, là, dans ce que vous voyez là, ben, il, peut y avoir, euh, il peut y avoir une IA là, par exemple. Il peut y avoir une IA là. Il peut être aussi euh, juste de l'algorithmie. Hein. Euh, mais euh, voilà, on a pas mal d'étapes comme ça. Il peut être assez complexe. Et vu qu'il peut y avoir des, des IA à chaque fois, euh, en fait, ce qu'on qu qu se dit, c'est que alors ça fait partie de notre boulot ML Engineer, hein, c'est aussi d'apporter de, des solutions en termes d'architecture. On, bon, on va plutôt faire du microservice. Donc, euh, j'ai une API là, j'ai une API là, j'ai une API là. Chaque, chaque étape, c'est une API finalement. Euh, comme ça, on peut euh, donner des ressources à chaque API de manière euh, euh, autonome. Euh, donc voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais euh, on travaille avec des data, des data scientists sur ces solutions-là. En général, ces solutions-là sont développées en Python. Euh, où je veux en venir là-dessus, c'est que quand on a voulu le mettre en, en production, ou en tout cas quand on a voulu le livrer sur nos infra, euh, on avait, alors on avait, on avait plusieurs choix, hein, mais traditionnellement chez AXA, on a euh, une infra, euh, on travaille avec Azure, donc euh, on met tout sur le cloud Azure, une grosse partie en tout cas, euh, et on travaille en mode passe. Le mode passe c'est quoi C'est euh, Azure nous fournit euh, un Tomcat par exemple. Hein, je parlais de, de Java, et puis euh, moi j'ai pas besoin de gérer le Tomcat. Hein, je viens avec mon livrable, un, un WAR, je lui donne, et puis euh, je, je m'occupe que de ça. Là pour, euh, pour ces solutions-là, étant donné qu'on est en mode microservice et qu'on va faire du Python, on s'était dit que ça serait un peu plus aisé de changer un petit peu de, de manière de faire et de partir plutôt sur une infra type conteneur. On part sur du conteneur as a service. Donc là, euh, je ne vais étonner personne, hein, on, va faire du, on va faire du Docker ici. Donc ce qui va changer, c'est que là où avant, quand je faisais du Java, mon livrable c'était un War en mode passe. C'est un peu plus compliqué parce que bah, j'ai toute une image à définir. C'est aussi beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus euh, souple parce que je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses dessus. Je vais pouvoir décider de la version de Python que je vais mettre sur le système de l'image que je vais définir. Et puis euh, en machine learning, il peut arriver aussi qu'on ait des... des alors, vais un peu vite, mais sur le Python, on va installer des librairies Python dessus. Euh, en fonction de, de, de chacune de nos API, elles peuvent être différentes. Et puis euh, on peut avoir aussi des softs qu'on va devoir installer aussi sur l'image. En machine learning, c'est courant. Hein. Donc ça c'est pour la partie Docker et puis pour orchestrer tout ça, ben pareil, je pense que personne va tomber de sa chaise, on va prendre plutôt du, du Kubernetes et puis ben on va on a travaillé avec, euh, avec notre partenaire de confiance qui est Red Hat pour euh, travailler avec, euh, avec OpenShift. Donc ça c'est euh, l'infra-cible qu'on qu se donne, donc on va travailler avec ça. Open, euh, le groupe AXA euh, administre déjà un OpenShift. Donc euh, moi je suis content, alors oui parce que j'ai pas précisé, AXA France est une entité du groupe AXA, hein. donc il y a plein de y a plein d'entités euh, dans plusieurs pays, euh, et le groupe, euh, ils se sont dit ben bah, voilà, nous on a un OpenShift, on le met à disposition aux entités du groupe AXA. Ça. Donc ça c'est cool. J'ai pas besoin de l'administrer moi-même. Moi, moi j'aime bien. Euh, ils tournent sur un Azure, et puis euh, voilà, on a un OpenShift qui est là, et puis ben bah, moi ma responsabilité elle est là, quoi. Euh, j'ai juste à m'occuper de ça, petit pote là. Euh, oui euh, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont pas très familiers avec Kubernetes? Ouais. Ouais, je vais peut-être faire, euh, je ferai un peu de vulgarisation alors. Ouais, ok, bah, pas de souci. Ouais, le pod en fait c'est euh, c'est là-dedans que le conteneur va tourner. En gros, ça hein, d'exécution. Le conteneur va être là-dedans. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt dans la livraison de ce machin-là. Donc on commence à itérer. Euh, on travaille, on travaille, on travaille avec les data scientists. On fait du clean code parce que c'est aussi ça notre boulot. Hein, on a un petit peu un poste de tech lead aussi. On va on va les accompagner. Euh, on va faire des revues de code, on itère, on itère, on itère, on, itère, on livre en dev, en recette, en pré-prod et prod, on est super content, sauf que, crac, problème, euh, ça coûte très cher, ça coûte un bras, ça coûte même deux bras. Ça, là, Ce que vous voyez là, alors, je ne peux pas vous mettre les vrais chiffres, mais euh, ce que vous voyez là, là c'est le coût par mois en infra sur la dev, recette, pré-prod, prod, prod euh, des deux use cases dont je vous parlais tout à l'heure, la reconnaissance euh, du permis de conduire et euh, celui du relevé d'information. Autant vous, dire que, euh, bah encore un chat, autant vous dire que là, on n'était pas, on ce pas, n'était pas joie. C'était pas, pas, top top. Euh, et puis on a des experts euh, FinOps aussi euh, chez AXA, qui, euh, ben, euh, chez eux, ça a clignoté rouge partout. On vous là, oula, là, fais gaffes là, là c'est cher votre truc. Et euh, il fallait qu'on cherche des, des solutions. Donc on a réfléchi, ça nous arrive. Et euh, aujourd'hui, on est content parce qu'on a, on a divisé nos coûts par 10. Alors pour les fins observateurs, hein, euh, le dollar là est dix fois plus petit que celui-ci. Vous allez le lire. Euh, donc on a divisé dans le coup par 10, ce qui est euh, déjà beaucoup plus supportable. Alors, alors pour faire ça, bon, on a développé plein de trucs, on a, on, a trouvé plein de, on, a, on a cherché plein de solutions. Évidemment, il y avait de l'optimisation, parce que ben, euh, voilà, on, le, le delivery, euh, ça, ça, ça vit. Hein, donc on, on a optimisé un petit peu. Il y a des, des API où par exemple on s'était dit, bon, ben là on, on avait fait du machine learning, peut-être qu'on va faire plus de l'algorithmie. Euh, standard, ça nous coûtera moins cher. On va peut-être sacrifier un petit peu de précision en termes de, en termes de, euh, comment dire, de, de, de, de détermination en fait du, de de ce que l'IA devait faire. Euh, mais euh, voilà, c'est c'est somme toute euh, raisonnable. Et parmi tout ça, il y avait évidemment le délicline. On y vient enfin. Donc le délicline, qu'est-ce que c'est Je vous l'ai un peu défini en quelques minutes tout à l'heure. Euh, mais pour vous en parler plus, il y, y a un expert cloud chez nous qui s'appelle Julien Hatzig, chez AXA France, qui a théorisé un petit peu et qui a fait un peu de maths euh, pour vous mettre en avant un peu pourquoi c'est bien d'en faire. Euh, traditionnellement, euh, alors là je vais parler d'accès en général, ce ne sera pas forcément sur les use cases dont on parlait. Traditionnellement, on se dit, bon, bah quand on livre un truc euh, jusqu'en prod, en tout cas en prod, euh, on le laisse tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par an. Ça c'est la base, moi. En tout cas, moi je l'ai beaucoup vu. Sauf que, euh, alors on en parlait euh, tout à l'heure, hein, les gens aiment pas, euh, aiment pas travailler la nuit. En tout cas, moi, moi pas, et les agents de chez AXA non plus. Donc on peut se dire que euh, si on se prend une, une tranche horaire de, de 12 heures par jour, donc on commence à 8 heures du matin et on finit à 20 h par exemple, 8 heures pour les leftos et 20 heures pour les couches tard, on est déjà pas trop mal. Alors évidemment, ça ça peut se monitorer aussi. Hein. On peut se dire que voilà, en fonction de, de la première utilisation et de la, et de la dernière, on peut. Mais là pour l'exemple. Je le trouve assez parlant. On peut se dire en 12 heures, on est déjà bien. Sur, euh, parce que les, les applications qu'on fournit, en tout cas chez Axa, souvent sont à destination des agents hein, qui, sont, euh, qui travaillent. Il y a agence Axa. Euh, comme vous, ils n'aiment pas travailler le week-end. Ils n'aiment pas travailler le week-end. Moi non plus. Donc on peut se dire, ben voilà, le, sur 5 jours ouvrés, c'est déjà bien. Euh, on, peut, on peut rester, euh, on peut éteindre l'applicatif le week-end. Donc en gros, ça là, c'est concrètement pour une application, c'est, euh, ça peut être. Le, le besoin utile de, où on veut que l'application soit. Je ne refais, refais pas tout, tout, euh, tout le calcul, je vous laisserai le refaire chez vous euh, si vous voulez. Moi, je l'ai refait de mon côté. Hein. Mais en gros, si on se dit ben, voilà, sur une application qui ne sert que, euh, que les jours ouvrés et euh, que 12 heures par jour, en gros, autrefois, je vous laisserai refaire le calcul, votre application, elle ne sert à rien 67% du temps. C'est énorme. Moi, ça m'a vu ce truc-là Parce que c'est un calcul simple, c'est une règle de 3, hein, toute bête. Hein, mais, euh, quand on voit ça, on se dit bon, c'est pas très green IT tout ça. Euh, et puis ça coûte cher. Surtout quand on est sur, sur des systèmes comme les nôtres, assez lourds, avec du machine learning qui, qui, qui consomme pas mal, qui peuvent consommer pas mal. Euh, donc il faut trouver une solution. Et là on est d'accord, je parle que de la production. Hein. Euh, votre pré-prod, ISOProd qui euh, sert trois fois l'an, euh, c'est pas 67%, ça sera beaucoup plus. Donc ça coûte cher tout ça. Euh, il y a un truc que j'ai oublié tout à l'heure, euh, étant donné que euh, la plateforme, euh, la plateforme euh, OpenShift est managée par, euh, par le groupe AXA, elle est refacturée par le groupe AXA AXA France. Euh, le, la manière qui a été choisie pour facturer euh, la plateforme OpenShift, euh, c'est un coût au gigas de mémoire réservé. Donc pour un giga de mémoire, ça va nous coûter X euros. Donc euh, tout à l'heure, quand on était à des dizaines de milliers d'euros par mois, euh, il y avait de la RAM. Et pour faire une petite allusion à une pub célèbre, je ne vois pas bien d'ici, j'espère que vous le voyez. C'est pas Versailles ici quoi. Donc euh, Julien -Hat Hatzig aime bien en parler. Donc euh, l'idée voilà, ça va être de proposer une mécanique qui va permettre d'éteindre nos environnements quand on n'a pas besoin. Je vous propose une petite démo. Alors. Euh, si vous voulez jouer avec, euh, donc comme je vous le disais, le DailyClean est open source. Donc vous allez le retrouver sur GitHub ici. Vous pouvez me contacter, je vous donnerai tous les liens et ça se trouve facilement. Euh, si vous disposez d'un Docker Desktop sur votre machine, euh, vous avez la possibilité de pouvoir démarrer un cluster Kubernetes dessus. Euh, et une fois que vous faites ça, on vous a mis à disposition quelques scripts et puis quelques lignes de commandes. Ça vous copiez-collez ça dans votre terminal préféré et euh, ben vous avez un DailyClean qui tourne avec euh, quelques pods euh, qui servent pour l'exemple. Hein. Je vous rassure, ça ne va pas miner du bitcoin, hein, c'est juste des, des petits services qui tournent. Il hein. n'y a, a pas de piège. Euh, mais pour que ce soit plus graphique pour vous, parce que faire une démonstration avec Kubernetes simple, ce n'est pas forcément très parlant, euh, on va utiliser plutôt un OpenShift. Alors, Je vais vous révéler un petit secret, tant qu'on est entre nous, on est en famille et que personne de chez Red Hat n'écoute vous avez la possibilité d'avoir un OpenShift sandbox une dev sandbox gratuite. Vous créez en fait un compte Red date et puis vous avez à disposition un OpenShift qui est dispo pendant 30 jours. Ça vous permet de jouer avec, c'est super cool. Moi je vais m'en servir ici. Donc là je suis sur ma sandbox. Un autre truc qui est super cool avec cette sandbox, c'est qu'il y a un terminal. Oui. Qu'est-ce qui se passe Ah OK. Tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, vous ne le voyez pas. Merci, merci du feedback. Comment, comment, comment on fait Panique. Arrête-toi. Oui. Mieux Ouais, mieux. Donc, euh, vous le retrouverez ici, dans le GitHub. Donc euh, voilà, je vous partagerai le lien. Quelques lignes de commande pour jouer avec. C'est ce que je disais. Euh, un OpenShift gratuit, avec euh, gratuit pendant 30 jours, renouvelable, je pas dit, avec euh, un petit terminal, ça c'est cool. Et euh, pareil, je vous partagerai ce, ce lien-là sur mon GitHub, euh, vous retrouverez le PPT que, qui est là, et également euh, quelques scripts et euh, quelques lignes de, de commandes pour, pour lancer la démo qu'on va faire ensemble. Donc je colle les petites lignes. Voilà, ce qu'il fait, hein, c'est qu'il va cloner le projet de présentation, parce que dedans j'ai des scripts Kubernetes. Et puis on va créer, ça va créer tout ce qu'il faut bien, donc un Daily Clean, une instance de Daily Clean, et puis euh, les fameux trois les fameux, euh, euh, API euh, qui ne minent pas du Bitcoin promis. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'avec OpenShift on a une belle vue. Sauf que là, on n'a rien. Fameux effets mots de tout à l'heure, hein, je crois que Zinem n'a pas été la seule à être embêtée avec ça. On va recommencer. Hmm. Ça va vous? Moi <rire> bon, ça va, je panique pas. Donc ça a pas marché. Ah. OK, non, c'est juste que c'était trop zoomé. OK. Alors, on a ici alors euh, oui, on a des on, on a des, des, des, des no en Kubernetes. Donc là, ce que vous voyez, les petits les, les ronds là, c'est euh, la représentation de, de, de vos pods. Alors plus plus précisément, en fait, le petit D ici, c'est pour déploiement. En fait, vos pods, euh, vous allez définir euh, le pod dans ce qu'on appelle un déploiement. Dans le déploiement, vous mettez l'image des conteneurs qui sont utilisés pour les pods. Vous pouvez mettre le nombre de répliques aussi dont vous avez besoin parce que tout est répliqué. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'avantage d'avoir un orchestrateur comme Kubernetes, hein, ce n'est pas que pour faire joli, c'est pour apporter une couche de sécurité supplémentaire, faire du, euh, faire du load balancing, faire du, du blue green, tout ce genre de choses. Donc les déploiements. Le déploiement ici, en fait, il va servir justement à définir le pod, euh, donc encore une fois, le conteneur qui sera dedans, mais également, euh, comme je le disais, les réplicas, mais aussi, c'est là dedans qu'on va définir les ressources dont on a besoin pour faire tourner le, notre service. Ici, vous avez Delicline qui est là. Il y a un petit lien ici, j'ouvre l'URL, et donc je vous présente DailyClean. Alors l'interface est développée en React euh, par Guillaume Charvet. Euh, alors, petite précision, euh, dans Kubernetes, vos environnements sont euh, rangés dans ce qu'on appelle des namespaces en fait. Donc euh, Vous avez des projets ou namespace, et en fait, en tout cas nous c'est comme ça qu'on bosse. On a, euh, on a un namespace par environnement. Donc, euh, sur le permis de conduire, par exemple, j'ai un namespace pour le permis de conduire de dev, un namespace pour le permis de conduire de recette, pré-prod-prod. Euh, ce qu'on a cherché à faire pour des questions de, de droits d'accès, euh, ce qu'on a fait, c'est que DailyClean, on a une instance de DailyClean qui tourne par namespace. Donc, vous l'avez répliqué partout, sur tous vos environnements. C'est pour ça qu'ici, dans ma fenêtre, j'ai un récapitulatif qui me dit dans quel namespace je me trouve. Ça me permet d'éviter d'éteindre la prod alors que je veux travailler sur la dev. Ça, ça peut être très, très pratique. Euh, L'idée, hein, c'est qu'étant donné qu'on a une interface, on peut la partager aussi à nos PO, à nos testeurs. Euh, voilà, ce n'est pas forcément qu'un outil que pour nous. Hein. Euh, ça peut être mis à disposition de ceux qui se servent de, de vos environnements. En fait. Donc là, ce qu'on peut faire, euh, c'est qu'on peut euh, éteindre l'environnement. Donc là, si je clique sur Off et que je clique sur Submit, ce qui va se passer en live devant vos yeux EBI, c'est que euh, là, on va avoir des trucs qui vont se créer. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ce que c'est que ce machin-là, ben, bon, je vais vous en parler tout de suite, c'est un job. Donc, euh, un job va, Ce job-là en fait, va exécuter un script Python qui va se charger de faire le, la partie d'Eliclean. Et là, comme vous pouvez le voir en direct, il y a un peu de latence, mais euh, ici, là, mes pods sont en train de se terminer, donc ils sont en train de s'éteindre. Donc là, avec ce panneau-là, je peux allumer et éteindre mon environnement à la volée, ce qui peut être très pratique. Donc on va le laisser travailler. Euh, ici, on a une petite, petite pastille avec un, un, un état qui va vous dire bah voilà, le votre environnement il est stop, il est en cours de démarrage, d'extinction, il est en route. Euh, et ici, vous allez retrouver un, un récapitulatif de tous vos déploiements, donc tous les déploiements qui se trouvent dans votre namespace, donc tout ce qui se trouve dans votre environnement. On a le daily Clean qui s'y trouve. On a mes euh, Kubernetes Bootcamp, là, donc mes, trois, mes trois API qui ne servent à rien. Euh, et puis euh, ce machin-là qui est utilisé par, euh, par l'OpenShift, euh, la Dev Sandbox. Euh, comme vous pouvez le voir, on a un code couleur différent. Euh, rouge, ça veut dire que actuellement le pod, euh, en tout cas le déploiement, le pod est éteint. Ici vous allez retrouver euh, le récapitulatif des réplicas. Donc là, j'en ai un pour DailyClean par exemple. Là j'en ai 0 sur 0 actuellement exécuté. Je vais le rallumer. Quand je rallume, j'ai de nouveau un job euh, de start qui s'exécute, et j'ai de nouveau mes, euh, mes pods qui sont dans un état de... Voilà, il est pending, là, il est en train de démarrer. Donc, comme ça, je vous l'ai fait dans les deux sens. J'ai la pastille qui se montre une progresse, voilà, started. Donc Là, c'était en rouge tout à l'heure, là, c'est en bleu. Ça veut dire que, concrètement, mon pod est en route. Enfin, mon pod. Les pods qui composent mon déploiement, donc là, il y en a un sur un parce que je n'ai pas de réplica, sont démarrés. Vous avez également un récapitulatif des coûts. Alors Là, c'est des coûts estimés. Euh, par mois et par année, ça peut être très pratique. Donc ça c'est calculé, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, euh, par rapport au Giga, on a un prix au Giga, euh, par rapport aux ressources qu'on a paramétrées, on fait une petite estime, une petite, une petite multiplication, et puis euh, et puis voilà, on retrouve on retrouve des coûts. Ça c'est paramétrable. Et là on va enfin arriver dans le dur du daily clean, c'est-à-dire la partie programmée, parce que je vous disais tout à l'heure en introduction que c'était programmé tous les jours, on démarre, on étale l'environnement. Donc c'est ça qu'il le fait. Donc, ici, je vais le mettre en démarrage à 7h du matin, par exemple, parce qu'on commence tôt. Extinction à 16h parce qu'on finit tôt. Euh, vous avez le choix de dire, ben, je veux démarrer mon environnement jour ouvré ou tous les jours de la semaine, ça peut être utile. Euh, vous, pouvez aussi, vous pouvez aussi faire l'un sans l'autre. Moi, j'aime bien faire ça, par exemple, c'est-à-dire que je n'allume pas le matin, ma pré préprod qui sert trois fois l'an, par exemple. Je pas besoin de l'allumer tous les jours. Euh, si euh, un testeur ou, ou un product owner a besoin de le démarrer, ben, il le démarre lui-même à la main, mais j'ai au moins la garantie qu'il est éteint tous les jours. Euh, je vais faire ça Non, je vais mettre les deux. <coughs> Donc, je suis submit. Et là, ça va créer ce qu'on appelle des cronjobs. Donc en gros, un cron job, c'est euh, ben, tout simplement hein, ça va exécuter un job euh, de manière pla planifiée. Quoi. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Oui, le code couleur, j'ai oublié un truc. Euh, euh, on a lui là et lui qui sont en, en, en gris. Euh, en fait, ça veut juste dire que euh, DailyClean API et workspace euh, 4BE etc. Euh, ne sont pas éligibles au DailyClean. On n'a pas envie que DeliClean se fasse à Rakiri. Hein. Donc, euh, c'est une API. Donc, euh, en fait, on, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, utilise une, une mécanique de libellé qui va permettre de dire bah, toi, de, euh, déploiement, pardon, DeliClean API, euh, tu ne t'éteins pas, s'il te plaît. Je le précise parce qu'on s'est fait avoir. Et Workspace, pareil, c'est quelque chose qui est utilisé par, par ma sandbox. C'est ce qui me permet d'avoir mon terminal. C'est très pratique. Je vais éviter de le tuer aussi. Donc voilà pour, euh, pour la démonstration. Euh, Qu'est-ce que je peux montrer d'autre Alors, sur le principe, euh, parce qu'en fait je vous ai dit qu'il y avait des jobs, des jobs, je ne vous ai pas dit ce qu'ils faisaient. En fait, alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Kubernetes, alors ce qui est pratique avec OpenShift, c'est que on peut aller dans le détail. Euh, voilà, j'ai mes pods ici. Euh, donc là, ils sont tous allumés. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de supprimer un pod Elle me demande si je veux, je dis oui. Et en fait, euh, il se termine d'un côté mais il redémarre de l'autre. C'est normal. Hein. Euh, concrètement, le déploiement, on lui a dit on veut un réplica, il va se charger de garder en fait, toujours un pod actif. Donc, concrètement, on ne peut pas dire tiens, je supprime le pod, ça ne suffit pas. Donc le job ne fait pas ça. Par contre, ce qu'on peut faire, euh, c'est aller travailler avec les déploiements. Si je prends celui-là, par exemple où euh, j'ai euh, défini mon nombre de, mon nombre de, de réplicas à 1. Euh, ou pas. Ah non, parce qu'il y en a un qui est en train de se, de se terminer. Ce que j'étais en train de faire. Voilà. Donc là, il n'y en a qu'un qui est actif. Ce qu'on peut faire, par contre, si on veut euh, ne plus voir les pods, c'est passer le nombre de réplicas de 1 à 0. Enfin, si je fais ça et que je reviens sur, euh, sur mes pods, voilà. Alors, mon pod, là, il est en train de se terminer et il n'est pas en train de se recréer, il n'est pas en train de revivre tout seul. Donc le principe de Deliclean finalement, le job en fait, il fait ça. C'est un script Python, hein. il va lister les déploiements et puis il va passer le nombre de réplicas de X à 0. Et euh, processus inverse, pour redémarrer, il va le passer à, à plus, de, plus de 0. Donc là, là, il est en train de terminer. Si je veux le remettre en, en ordre de marche, je le scale to 1, et puis voilà. Voilà un peu à quoi ça, à quoi ça ressemble. <coughs> Je vais revenir à ma présentation. cest actuel, on va pas recommencer du début, ce serait dommage. Donc comment ça marche On vient d'en parler, je vous l'ai montré un petit peu. Hein, en gros, hein, pour récapituler, on a un cron job euh, qui, de manière schedulée, va s'exécuter. Il va créer ce qu'on appelle un job. Et ce job-là va exécuter un script Python qui va se charger de faire euh, ben, ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous avez une petite vue ici euh, récapitulative. Euh, qui vous décrit un petit peu à quoi ça ressemble. Alors on a, euh, on a un front, c'est le front que vous avez vu tout à l'heure qui est en en, en, réac euh, en React, pardon. <rire> euh, on sort des élections, c'est pour ça. Euh, une API ici euh, sur laquelle votre service a travaillé, hein, donc celle qui en plus, donc c est en CORSUS. Donc c'est une API euh, qui va travailler directement avec euh, la Kubernetes. Et c'est grâce à elle qu'on va créer nos euh, cron bah, job euh, et notre job en fonction de ce dont on a besoin. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, comme je disais tout à l'heure, le front a été développé par Guillaume Chervet, euh, l'API par moi-même, et toute la partie, euh, la partie conception et la partie euh, mise en place du Python par Pierre-Henri Gach et Thomas leur -Marchand, que je salue, s'ils si nous regardent actuellement. Euh, maintenant, je vais justifier le choix des technos pour l'API. Je pense que c'est intéressant. Étant donné que c'était moi qui devais le développer, alors même si je roule ma boss en Java, hein, euh, moi je voulais euh, travailler avec, un, avec une stack qui était facile à prendre en main. Euh, il fallait que ce soit facile à développer. Euh, et puis il y avait un autre truc, un autre critère qui était vachement important. Euh, C'est que, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, DailyClean, l'API, elle tourne dans tous les environnements, dans tous les namespaces. Si on veut éviter que, le problème soit, enfin, que la solution soit pire que le problème, on va éviter d'avoir une API qui fait 400 gigas de RAM. Quoi cher et puis bah, finalement on va on va rien gagner donc ce qu'on veut c'est qu'on ait une empreinte de mémoire la plus petite possible donc, ça c'était très important pour nous et donc on a commencé à brainstormer avec euh, mes trois copains là de, donc, euh, que j'ai cité tout à l'heure on s'est dit bon bah comment on le fait et puis on, est, on a un qui a le a dit ouais on va le faire en go ouais et euh, bon alors, on a vu que je vais le bosser je fais ma pas fou, pas fou. Alors, j'ai rien contre Go hein, en fait. C'est euh, juste que bah, euh, moi, je ne le connais pas bien. Je ne connais pas bien ce langage, je connais pas bien cette stack. Et puis euh, chez AXA, il y en a très, très, enfin, euh, personne ne sait faire de Go. Donc, il fallait qu'on trouve une autre solution. Pourtant, c'était probablement la, une très très bonne solution aussi. Donc, euh, non. Par contre, moi, je connais bien le Java. Donc, euh, on s'est dit, bah, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec euh, GraalVM et avec Quarkus. Alors, Zineb, on a déjà bien parlé tout à l'heure et je pense que Sébastien va beaucoup en parler par la suite. Je vais quand même faire quelques petits rappels et puis vous expliquer pourquoi moi ça m'intéressait. Euh, GraalVM, euh, qu'est-ce que c'est C'est une JVM qui est proposée par Oracle. Et elle fait plein de trucs super cool. Et il y a un truc que, que moi j'aime bien, c'est qu'elle euh, a, un, a une compilation euh, par anticipation. Alors, euh, à contrario du mode just-in-time, donc euh, ce qu'on fait d'habitude, hein, on a un war que un jar. Euh, Enfin, on fait du bad code, en code fait, qui est interprété par la JVM et qui est exécuté par la JVM. Là non, on a en fait euh, euh, là avant notre livrable c'était ça. Maintenant c'est un exécutable. En fait, cet exécutable là, il tourne tout seul, il n'a pas besoin de JVM pour tourner. Donc, ça c'est plutôt bien, parce que surtout quand on est sur du container, ça évite d'installer des JVM sur tous les containers. C'est déjà ça de prix. Euh, et puis ben, surtout, surtout, alors déjà ça démarre plus vite, c'est cool. Et surtout, euh, l'empreinte mémoire est plus petite. Ben oui, je n'ai pas besoin de JVM sur mon, dans mon conteneur, Donc, euh, tout est porté par un petit, par un petit exécutable. Donc, euh, ben ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît beaucoup, parce que ben, c'est ce que je cherchais. C'était vraiment limiter au maximum ma mémoire. Consommer. Et Quarkus, pourquoi ben Parce que, euh, pareil, je ne vais pas vous, vous en reparler. Hein. Euh, Sébastien reviendra dessus euh, beaucoup, et Zineb en a déjà bien parlé. Euh, moi, ça me permet, effectivement, je ne pas de tout refaire en Java, en pur Java, ça, ça, ça m'aurait gonflé. Donc, euh, non, Quarkus, mieux. Et Quarkus, ce qui fait très bien, c'est qu'il ben, est déjà compatible en mode native, comme le disait Zineb, Zineb tout à l'heure. Euh, et donc, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette et ça, ça m'intéresse. Donc, on part là-dessus. En gros, hein, c'est une espèce de, de Spring Boot, mais euh, qui fonctionne en mode AOT. Et je vais vous faire une petite expérience ensemble. On va, on va faire ça. Ça va être cool. Okay. Évitez de faire la même erreur. En fait, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une observation. Alors, ça ne va pas être une vraie méthode scientifique, hein. euh, on est d'accord, ça ne va pas être un vrai bench, mais ce qu'on qu peut faire, c'est euh, ben, faire un projet hyper compliqué, genre un Hello World, en Quarkus, par exemple, j'en ai fait un en Spring aussi. Alors, pourquoi Spring Ce n'est pas pour taper sur Spring, hein. j'adore Spring, c'est mon outil de tous les jours, hein. je l'utilise tous les jours depuis des années. Euh, mais vu que c'est ce qu'on utilise chez Axa France, je me dis, bah, tiens, euh, tant qu'à faire, on va, on, va, on va comparer avec des trucs que je connais. Donc, il euh, n'y bon, a rien de fou là-dedans. Hein. C'est euh, un, petit, un petit projet. On dit euh, "Hello", il répond euh, "Hello". Euh, non, voilà. je connais même plus mon code. Euh, voilà. On a une route "Hello" et puis il répond "Salut". Euh, ça ça c'est bien. Euh, très compliqué. Et j'ai le même en Quarkus. Alors, par souci d'équité, euh, étant donné que Quarkus utilise euh, Jackcess, euh, j'ai utilisé Jackcess aussi côté Spring voilà, ou parce des deux côtés. Et là, c'est la partie Quarkus, elle fait la même chose, sauf qu'elle répond à Resteasy. Euh, ce que je vais faire, c'est que euh, le projet Quarkus, je vais le, je vais le compiler. Alors Zineb vous l'a montré tout à l'heure. Je, je vous le refais, comme ça vous le connaîtrez par cœur. Alors moi, j'utilise Maven. Hein. Donc on a un profil native. Euh, ça peut être long. Donc, euh, En même temps, je vais euh, builder mon jar euh, Spring. Pour bon, ceux qui ont observateurs, il y a des petits chats aussi. J'ai une lien 4 qui se balade un petit peu partout sur mon truc, c'est normal. Ne hein. vous inquiétez pas. Euh, donc je build. Bon, j'ai une machine de la NASA, hein, donc euh, concrètement, le, la compilation, euh, la compilation de, de la partie native va se faire assez vite. Ah oui, je n'ai pas précisé, euh, étant donné qu'on génère un exécutable, euh, donc code machine, un il nous faut un compilateur C, c ⁇ c'est pour ça que vous avez ici un terminal différent, là j'ai euh, un terminal Visual Studio avec euh, toutes les librairies euh, C, c++ ⁇ qu'il faut, euh, qu faut pour, que, pour que ça marche. La turbine tourne, en attendant que ça soit terminé, côté, euh, côté Spring, c'est fini. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter. On va le faire en mode just-in-time. Hein. J'ai une JVM qui est installée. Hein. On va faire un truc simple Java Jar. Paf. Paf. Bon, il a mis un peu moins de trois secondes pour démarrer. On va tester notre API de la moireté qui est hyper compliquée. Est-ce qu'elle va marcher Attention. Yes Hello Ok, Donc ça, ça marche. Euh, J'attire votre attention sur... Euh, on, va tirer, enfin, on, va, on va regarder un petit peu le truc. Alors, euh, ah, j'en ai deux. Il euh, bon, faudra me croire sur parole. Euh, concrètement, là, le jar que j'ai exécuté... Alors, mais d'accord, hein, ce n'est pas académique du tout, hein, c'est juste un test comme ça en local euh, pour se donner un ordre d'idée. Mais euh, voilà, mon World dans Spring Boot, euh, il prend à peu près ça en termes de mémoire. On ne rêve pas, hein, 420. Et c'est beaucoup. Mais c'est probablement justifié. Hein, pas, encore une fois, je ne veux pas charger Spring. Il hein, n'y euh, a pas de, de souci. Oh, D'accord. <rire> euh, et là, on va faire la même chose avec la partie, euh, la partie Quarkus. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit exé, là. Hein. On va l'exécuter. Ah non, on va éteindre l'autre déjà. Oh, attendez, on va éteindre l'autre. Je est éteint. Voilà, donc c'était bien celui à 400, euh, 418 mégas hein, qui était allumé. Je sais pas ce que c'est. Donc, mon exé, il est là. Bon, déjà, un truc à noter, c'est que là, il est démarré. là. Il n'a pas mis deux secondes, il a mis euh, moins d'une seconde. On est à 0,2 là. Ce qui est pas mal ça peut être utile. Bon pour DailyClean, concrètement le fait qu'il démarre vite, je m'en fiche un peu. Mais par contre, pour d'autres applications en Java, ça, va, ça commence à me parler. Il y a des trucs qui me parlent là. On en reparlera après. Euh, et alors si je regarde euh, mon terminal là, bon, euh, déjà, voilà, en vérité c'est un peu moins. Hein, mais le hard, là, il est là. Hein, il fait 12 mégas en Quarkus euh, compilé en natif VL. C'est quand même pas la même chose, hein. on n'est quand même sur pas du tout sur les mêmes rapports. C'est quand même beaucoup moins. Donc encore une fois, ça ça m'intéresse. Donc le choix de la techno euh, était euh, plutôt, euh, plutôt heureux par rapport à ce qu'on cherchait à faire. Donc moi quand j'ai vu le différentiel entre les deux, j'étais un, euh, un petit peu mindfucké. Euh, j'étais comme ça en tachycardie. Quoi. Alors déjà avoir un exécutable qui euh, avec du Java dedans, c'était déjà un truc, euh, j'avais du mal à l'imaginer. Mais euh, en plus qui démarre vite et qui prend si peu de, de, de RAM. Euh, non, euh, Là on s'en jaille là. Donc c'était bien. Euh, je vous ai mis en vrai des, des petits points que je voulais aborder avec vous. Il y a un truc qui nous rassurait beaucoup dans le fait de choisir Quarkus, c'est qu'évidemment, hein, c'est euh, supporté, développé par, euh, par Red Hat. Donc euh, bah, nous on est en confiance. Vu on travaille avec eux sur la partie euh, déjà infra. Donc euh, voilà, on en, on en avait parlé un petit peu. On avait parlé un petit peu ensemble. On s'est dit, allez, on y va, Quarkus, c'est cool pour faire ça. Donc on, a, on a choisi, donc on était complètement en, en confiance. Parce que c'était des technos qu'on connaissait, enfin, qu'on connaissait mais qu'on n'a jamais utilisé euh, que ce soit GraalVM ou, euh, ou même Quarkus. Il euh, y avait un truc aussi qui nous rassurait dans le fait qu'on pouvait utiliser ces technos-là pour, euh, pour une première tentative d'utilisation de GraalVM et de Quarkus. C'est que concrètement, DailyClean n'est pas un projet business et c'est aujourd'hui encore moins un projet qui tourne en production parce que nos environnements de prod, surtout sur la partie, euh, la partie machine learning, on l'éteint pas. Euh, mais euh, voilà, donc peu de risques euh, à se dire tiens, si jamais, euh, si jamais on maîtrise pas bien la techno, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc non seulement on est accompagné, mais en plus le risque était plutôt mesuré. Quoi. Au pire, bon bah on gâchait, on gâchait de la ressource. C'est dommage, mais hein, euh, pas, de, pas, de, pas de retombée business. Et moi, il y a un truc, là on en parlait tout à l'heure, le fait que ça démarre super vite, ben, moi, ça m'ouvre plein d'opportunités en termes de serverless, par exemple. si on tout à l'heure avec les fonctions, tout ça. Moi, ça me branche bien. Euh, faire du Java qui démarre vite, il euh, y a moyen de faire des trucs assez intéressants. Avec du Kafka, avec ben, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Euh, C'est très inspirant, en tout cas. Euh, traditionnellement, je fais une revue de code. Je ne sais pas si on aura le temps. Je ne me suis pas chronométré. Euh, on peut peut-être se laisser un peu de temps pour les questions euh... c'est vrai oh, je parlais super vite bah, c'est trop bien bon, on y va hein. si ça vous dit on peut on regarde un petit peu bon j'ai fait tomber mon, mon ITIG. C'est un projet Quarkus, en tout cas sur l'API. On ne va pas regarder la partie « front » parce que je ne la maîtrise pas bien. Euh... Alors à quoi ça ressemble Qu'est-ce qui est intéressant à voir là-dedans euh, Bien sûr, je vous laisserai revoir le code dans GitHub hein, et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez, il hein, n'y a pas de problème, je serai, je serai disponible. Donc On a une partie API. Donc c'est là-dedans qu'on a qu'on a du qu'on a du Quarkus. Alors on s'est pas embêté, hein, on a fait euh, on a, on a pris ben, comme comme ce que Zineb avait montré tout à l'heure, hein, on, on a pris tous les artefacts Maven qui existaient déjà, on a, on a révolutionné. Hein, ça génère pour vous euh, tout de suite un projet un projet euh, Quarkus prêt à l'emploi. Euh, c'est une API euh, c'est une API REST. Euh, donc on a on s'est amusé à définir où est-ce qu'il est. -ce qu un swagger donc on a un petit swagger est ce que je peux est ce que j'ai l'outil de visualisation de oui. Oui. voilà alors qu'est ce qui fait qu'est ce que fait cette api là ben, elle crée des elle crée ce qu'on a appelé des time range. je sais pas si le terme est bien heureux mais en gros hein, c'est les... ce qui va créer l'écran job hein, donc euh, ce qui va vous permettre de planifier le démarrage et l'extinction de votre applicatif on a une route qui permet de récupérer le statut. Ça vous permet d'avoir la pastille orange, verte, rouge qu'on avait tout à l'heure, qui dit « je suis allumé, je suis en cours, je suis, pas, je suis éteint euh, ». Également, récapituler les informations de chaque, de chaque déploiement. Euh, et puis, on a une route qui permet de, de démarrer et d'éteindre l'environnement. Le, tout simplement. Donc on utilise ça. Moi, j'aime bien générer mes, mes pojos à, <coughs> à partir du Swagger. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on n'aura pas les, on pojos dans, le, dans le, code. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant à voir bon, du coup, j'ai des ressources. Qu'est-ce que je peux vous montrer de cool euh, Ouais, on avait un problème. Tiens, il y, y a un truc qui est vachement bien avec, euh, avec Quarkus. Euh, Où oui, qu'il est euh, je retrouve. Euh, ah non, service. Bête. Euh, en France, on a un truc qui s'appelle L'heure d'été, l'heure d'hiver. Euh, évidemment, ça peut poser problème parce que ben, concrètement, ça, ben, vos, vos, crons, ne se mettent pas à jour tout seul. Hein. Euh, alors, ça dépend si le serveur lui se met à jour. Je vous rappelle, hein, c'est des serveurs qui sont managés par, par le groupe ne s'embêtent pas avec toutes ces choses là donc ce qu'on a fait c'est qu'il euh, y a une petite annotation là dans Quarkus qui est chouette qui s'appelle Schedule qui vous permet effectivement de définir un cron donc euh, là c'est pour l'heure d'été donc euh, à 3 heures du matin le premier dimanche le dernier dimanche euh, du mois de mars je crois enfin je, je sais plus hein, j'ai plus le plus le cron en tête mais en gros quand on doit passer à l'heure d'été ben, on fait un plus un moins un <rire> personne ne sait moi non plus euh, et heure d'hiver euh, l'inverse c'est l'inverse de l'autre. Voilà. On avance, merci. Donc plus. Merci beaucoup. Ah, en plus, bon. <rire> Donc là, on l'a mis dans le code. Hein. Donc, euh, bon, euh, ça peut se paramétrer, hein. ça peut se rendre paramétrable. Si effectivement, aux États-Unis, on ne peut pas l'utiliser tel quel. il bon, y a moyen. Bon, il a... bon, ben, faudra, faudra tuner un peu ça. Euh, Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous faites de la compilation par anticipation. Il euh, y a un truc qui est... que le compilateur n'aime pas du tout, c'est euh, la réflexion. Mais pas du tout. Euh, c'est pour ça que euh, Spring, alors ils sont en train de travailler dessus, mais euh, là, ils sont en train de travailler sur Spring native, mais euh, de base, hein, Spring en mode AOT, c'est assez compliqué. C'est pour ça que euh, je n'ai pas considéré Spring Boot que je connaissais bien pour faire la partie euh, native. Euh, et donc euh, Spring native arrive en prod fin d'année, je crois. Donc euh, ça. Nous on peut utiliser que quelque chose qui est déjà en prod et qui est déjà utilisé de manière qui est déjà réalisé. C'est en bêta, mais on ne pouvait pas l'utiliser là. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, on a du Pojo, donc on a de la sérialisation, des sérialisations de Jackson. Euh, concrètement, ça utilise euh, là pour le coup de la, de la réflexion. Donc en fait, il euh, y a un truc qu'on peut faire, c'est euh, en amont, dire mais bah, attention, ce truc là, euh, compilateur fait gaffe. Il y aura de la réflexion sur ces, sur ces classes là. Ça permet au compilateur de l'anticiper, justement. Donc ça fait de la magie. Ça, c'est bien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dedans euh, Concrètement. Ce que ça fait, j'ai un job, là, uh, YAML, donc ça, c'est du, du, du Kubernetes. Hein. Euh, je me suis fait un petit templating à moi, euh, qui permet de, voilà, de, de pouvoir, en fonction du fait que ce soit un job de start ou de stop, euh, ainsi que le nom de l'image qui est paramétrable, donc euh, l'image du script d'Eliclean qui est euh, voilà, donc Tout est paramétré ici, donc j'ai qu'un seul job, pardon, qu'un seul script qui est appliqué directement et qui est donné à manger à la l'API Kubernetes. Même chose pour le cron job voilà, donc il n'y a rien de bien méchant. Donc le cron job hein, qui encore une fois va s'occuper d'exécuter euh, de, le, le, le script de manière planifiée. Et puis, euh, et puis euh, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour la revue de code. Si vous a... alors oui, le projet est open source. Attendez, je remonte là, vous le trouverez à cette adresse. Euh, vous pouvez me contacter ici. Donc ça c'est mon mail pro et puis vous pouvez me PM aussi euh, sur euh, Twitter avec euh, cette, euh, ce tag-là euh, pour me poser toutes les questions que vous voulez hein, euh, sur comment ça marche, sur le code, vous ne le comprenez pas, etc., etc. Et si vous avez des questions. Ouais, Après il y a une question de... virtuelle, mais vas-y. Ouais, vas Est-ce que tu peux répéter la, sa question pour, pour les gens La question c'était est, euh, <rire> est-ce que euh, bah en gros on ne pouvait pas faire du serverless sur l'application, sur nos applications qu'on avait euh, pour pouvoir faire des économies et pas effectivement passer par euh, toute, cette, euh, toute cette mécanique là. Alors la réponse est bien sûr oui. Euh, alors le, le truc c'est que là DailyClean, ce qu'on fait c'est qu'on le démocratise pour tous les projets conteneurs euh, de la boîte. L'idée c'est que chez Axa France, à chaque fois qu'on va aller sur OpenShift, Daily Clean sera automatiquement mis en place. En fait, ma réponse va être un peu bête, mais euh, on peut faire l'un et l'autre, en fait, finalement. Donc euh, oui, d'ailleurs, sur certains des, certaines des applications, c'est déjà du serverless, mais euh, voilà, on peut avoir euh, un besoin autre. Et tu as une deuxième question Oui Oui Oui c'est la, la, ouais. la question que moi aussi je voulais poser. Je crois que je t'avais déjà posé la question. Nous, on ne le fait pas en fait. Alors, on pourrait, hein, mais on ne le fait pas parce que euh, ce qui est pratique avec le fait que ça soit une API, c'est que justement, on peut, le, on peut le trigger de plein de manières différentes. On peut rentrer dedans en fait. Et on a la partie, euh, on a un front qu'on peut, euh, qu peut partager avec le PO. Donc, en termes d'applicatif, terme je ne suis pas sûr si on peut faire ça avec les, les opérateurs. On, on pourrait faire, ouais. Ouais. Bah, Alors, pourquoi pas après tout euh, mais là, l'idée c'était de se dire, bah, en plus on incrémente, hein, donc ça peut être une idée, donc euh, merci, merci beaucoup. Mais euh, voilà, pour l'instant, c'est dit, on fait le plus de On Il faire un deep dive à opérateur, à Quark. Euh, oui, bah, c'est prévu, tiens, euh, mais attends, tu peux en reparler. Okay. Donc, euh, regarde s'il y a d'autres questions. questions. Ah, on n'entend pas le public, ouais, c'est pour ça que j'ai demandé de reposer la question. Donc juste pour le, les gens en virtuel, la, la deuxième question c'était oui. la question posée aussi, pourquoi ne pas avoir fait un opérateur, donc Guillaume a répondu. Euh, une question sur GraalVM, mais plus générale, est-ce que GraalVM est déjà utilisé en, en production euh, chez, bon, nous, moi, je... ouais, bah chez nous, non ouais. euh, Pas encore. Euh, on cherche justement un projet pour pousser un peu le concept, un petit peu plus. Alors moi, il y a plein de trucs qui m'intéressent, je n'en ai pas parlé, mais dans GraalVM, je me suis euh, concentré que sur la partie euh, en, anticipée. Un truc qui me branche bien, c'est le côté polyglotte de GraalVM. Je fais plein de Python là. Il euh, y a peut-être des trucs sympas à faire aussi avec ça. On va commencer à expérimenter aussi d'autres petites choses. Euh, il est capable d'exécuter du Python, uh, GraalVM. Ça, ça peut être sympa. Donc, euh, donc, mais, voilà. mais concrètement, chez nous, pour l'instant, euh, non. Mais dans d'autres divisions d'AXA, je sais qu'il y, y a des opérateurs ouais. faits en Quarkus, compilés nativement, qui tournent en prod. Tout à fait, oui. Ouais. Et on a d'autres clients aussi. Et la personne qui me demandait ça a fait du spring et demandait si Spring, où en était Spring C'est pour bientôt, si c'est pour bien bientôt. Voilà. Donc on attend, euh, mais euh, il voilà. n'y a pas mais de raison que ça ne marche pas. Je lui mais... conseillé de migrer à, ah, à, à corpus. Voilà, ouais. bon ben, voilà. Je ne vais pas te contredire. <rire> il y a une question, vas-y. Tu sais quoi, je vais te donner le micro, comme ça on n'a pas besoin de répéter <coughs> la question. Euh... Bonjour, pour moi la question ça, ça sera plutôt par la facturation parce que euh, c'est le CG. Ouais. Et euh, euh, j'aimerais bien comprendre que la facturation. Elle se base sur euh, l'utilisation de euh, mémoire, si j'ai bien compris. Ouais. Ça veut dire n'entre en pas dans les euh, quotas et euh, la réservation de, de mémoire côté namespace. Alors tu, tu fais bien d'en parler parce que c'est ça que j'ai pas précisé. En fait, euh, on est facturé de deux manières. Euh, euh, enfin, on a deux, deux types de mémoire en gros. On a la mémoire réservée. Euh, donc, euh, qui nous coûte euh, un certain nombre, euh, je ne peux pas donner les chiffres, mais un certain nombre d'euros, de, donc euh, x euros pour, euh, par mois. Ça, c'est la partie réservée, elle est moins chère. Euh, par contre, on la paye tout le temps. C'est euh, voilà, ce qu'on utilise plutôt pour la production, en fait, vu que de toute façon, pour l'instant, on ne décline pas nos applis de production. Euh, on utilise plutôt cette, euh, cette facturation-là. Et on a aussi euh, de la mémoire on-demand, euh, qui elle est beaucoup plus chère et qui, elle, euh, est payée. Que à, la, que à la console. Donc on a ces deux, ces deux, ces deux aspects-là. Est-ce que c'est la formule magique qu'on a fait avec OpenShift, c'est qu'on réserve les CPU, les mémoires par Namespace, après pour la facturation même, si on atteint les pods et tout ça. Bah, non, maintenant, bah si tu es sur du réservé, tu es toujours facturé. Ouais, donc c'est ouais. toujours facturé par Namespace. Alors il par... y, a, y a, je crois qu'il y a un petit... Euh, euh, je crois qu'il faut un peu de magie aussi, hein, côté groupe. Mais euh, voilà, nous, on a effectivement ces deux aspects-là. On a la partie on-demand, ouais, où celle-ci, on gagne de l'argent. Oui, c'est bien clair. Tout à fait. Merci beaucoup. J'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Je ne vais pas trop passer dans la caméra. Si. Est-ce que vous avez de la demande de la part des projets euh, de pouvoir atteindre une partie des applications de leur Namespace euh, juste une partie, mais pas tout le namespace, c'est ça euh, C'est une bonne question. Pour l'instant, non. On n'a pas eu ce besoin-là. Euh, alors, DailyClean, euh, il faudrait que je me renseigne. Euh, là, on a parlé du DailyClean que sur Kubernetes, mais chez AXA France, on a aussi un DailyClean pour toute la partie Pass-Azure qui est mise en place. Je ne sais pas jusqu'où ils vont en fait, dans le détail. Est-ce qu'on peut dé... arrêter qu'une partie Par exemple, est-ce qu'on éteint les bases de données Ou est-ce qu'on fait ce genre de truc euh, Ça, je n'ai pas l'info. En tout cas, de ce que je sais, c'est que là, ça éteint tout. On n'a pas eu de demande particulière, ça pourrait arriver. Après, hein, on a le... ce que j'avais montré tout à l'heure, hein, le... le petit libellé là, qui permet de dire « Attention, toi, tu n'es pas éligible au Daily clean, notamment le Daily Clean API, hein, pour éviter qu'il se tue tout seul. » On a cette mécanique-là qui permet de dire « Attention, toi, déploiement, tu ne t'éteins donc, euh, on saurait le faire, en fait. Donc, il euh, y a la mécanique qui existe. OK. Euh, quel heure il est On peut écart déjà ou pas Il est 19. 19 okay. J'ai vraiment parlé vite. Ouais, a ah. pas de <rire> euh, du coup, merci beaucoup, euh, Guillaume. On peut l'applaudir. Hein merci. Merci à tous.